Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur GLG vidéo pour les mini reviews et aujourd'hui. Ah euh, oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de tout. <rire> pas, pas, pas tous, mais une grosse partie. Les accessoires pour la caméra Insta360 One Air et One RS puisqu'on verra qu'ils sont intercompatibles. Bah, voir les produits en photo, c'est bien, mais alors en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, petit résumé rapide pour ceux qui auront un peu loupé le train, la caméra Insta360 RS est une caméra sport, action, tout ça, tout ça, mais certainement la seule caméra modulable. Ça veut dire que tu vas avoir un module batterie ici, pour la One Air, un module 4K euh, directement ici, et on verra même jusqu'à 6K lens pour la version RS, et un module LCD, voilà. Et ensuite, ce qui permet en fait sur cette caméra, c'est de mettre un module 360 j'ai là voilà par exemple voilà, tu enlèves le module tu mets un module 360 ou tu mets par exemple cette nouvelle lentille leica qui est dessus ça permet d'avoir une caméra qui est modulable et la r était pas mal mais on verra que la rs c'était encore mieux alors je vous parlerai des accessoires que j'ai acheté et des accessoires qu'on m'a offert en fait encore une fois je suis en partenariat avec insta star 60 pour tester leur caméra donc des fois on arrive à demander des accessoires avec la livraison bon un des premiers ça sera bien la possibilité de racheter une batterie Peut-être vous allez en avoir une avec votre caméra, bien évidemment. Mais ça peut être intéressant d'avoir une nouvelle batterie comme ça pour pour dépannage. parce que vous aurez compris, une fois que vous n'avez plus de batterie, vous déclipsez, hop, vous mettez votre batterie dessus. Donc ça se vend et tout comme ça, euh, 34,99€ sur leur site, c'est plutôt pas mal. Bon, un des accessoires qui est presque indispensable en fait encore une fois ça dépendra si vous veux filmer des vidéos et mettre de la musique par-dessus t'as pas besoin d'adaptateur micro le micro intégré est pas mal encore une fois mais c'est vrai quand il y a du vent ou que t'es un peu loin de la caméra ça baisse complètement de, de volume donc ils vous vendent un petit adaptateur puisque la caméra est en usb type c donc usb type c pour pouvoir bah, recharger la caméra quand tu l'as plugué oui et de l'autre côté t'auras une prise jack voilà donc après, bon, c'est plutôt classique et c'est quasiment indispensable. Et tu pour que tu puisses juger la qualité, je t'ai fait deux enregistrements, soit avec la caméra en main libre, soit directement avec le micro-cravate. Je te mettrai tous les liens dans la description. Alors oui, c'est une de mes... pas une de mes caméras, c'est certainement ma caméra préférée et tout. Alors, une des, des promesses qui est faite par Insta, c'est qu'il n'y a pas besoin de micro. Puisque alors quand il n'y a pas de vent comme ça et qu'on est un peu en intérieur et que tu parles plutôt bien et que tu n'as pas trop trop loin. En, encore une fois, là, je suis à bout de bras avec... Euh, avec le mini trépied et tout donc du coup là on va dire qu'à distance ça bien, mais il est clair que l'ajout du micro comme ça et en plus ça se branche à froid enfin à chaud ça se branche plutôt à chaud voilà ça permet tout de suite sur la caméra d'avoir le vue-mètre, d'avoir un peu le niveau d'enregistrement comme ça et de juger un peu de la qualité vous êtes en train de vous dire oui ben là forcément avec le micro c'est carrément mieux et oui c'est carrément mieux Bon, leur code d'origine, elle est pas mal. Elle est assez sympa, tu vois, elle est livrée comme ça. En plus, tu peux la déclipser, il y a un nouveau système. Toi, tu appuies directement ici, tu peux sortir la caméra et tout. Elle est très pratique, très compacte. Mais alors, le problème, c'est que si, comme moi, vous êtes un peu youtubeur, soir vlogueur, et que vous avez beaucoup d'accessoires, par exemple, que vous dites « Ah, mais c'est bien, euh, sur la caméra, je mettrais bien un micro, euh, par exemple, canon, comme ça », Ici, bah là sur leur euh, sur leur truc, bah on peut pas, voilà. Alors l'intérêt de racheter une coque comme ça, en plus, bah vous avez vu, ça coûte rien, hein, ça coûte six balles, voilà. C'est que vous allez pouvoir, hop là, directement mettre un micro ici et là sur le côté, vous allez pouvoir mettre éventuellement un flash comme ça. Vous avez toujours l'emplacement pour sortir le micro, donc ça permet, vous voyez, de pluguer comme ça et de mettre dessus. Alors, elle est beaucoup moins pratique puisque là pour sortir, et enlever la caméra, à chaque fois vous avez vu, il faut dévisser là et l'ouvrir pour remettre et tout, mais euh, pff, c'est pas dire que c'est un must-have, mais euh, voilà. Enfin, must-have, c'est pour ça qu'il n'est pas, pas américain, c'est que vous devez avoir. Mais il est clair que si vous voulez mettre des accessoires par-dessus la caméra, notamment, bah là, le micro, le, du micro-cravate, par exemple, tu veux mettre un micro sans fil comme moi ici, le bah, micro sans fil, généralement, il y a une prise, il y a une connectique qui est la même qu'ici. Donc, tu vas pouvoir la mettre dessus, ok Ça, ça va être bien, mais voilà, sur celle d'origine, il n'y a pas. Donc, ça, c'est le truc pas cher. <rire> 5,45€, c'est le truc que tu peux t'acheter. Allez, au début des temps, il y avait donc leur première batterie comme ça, qui était une batterie intégrée, qui était pas mal encore une fois, mais ils se sont dit, c'est vrai que euh, au niveau de l'autonomie, on peut mieux faire. Donc c'est vrai que sur la R, ça c'est sur la R, sur la RS, la batterie était un peu plus grosse, et on a vu qu'au niveau de l'autonomie, si vous avez eu ma review, sur GG Review, ça n'avait rien à voir, c'est-à-dire qu'on gagnait 20-30 minutes de plus, ce qui est beaucoup pour une caméra sport. Ils se sont dit, pour les psychopathes, dont je fais partie, j'ai ma carte, tout ça. Ils ont dit, on va sortir une, une batterie énorme, ça s'appelle le Boost Battery Base. Voilà. Donc ce Boost Battery Base, c'est la même avec une autonomie euh, démentielle. Encore une fois, tu aurais vu par rapport à la dernière qui était déjà pas mal, elle fait presque deux fois, <rire> deux fois la taille. Donc forcément, tu vas gagner en autonomie. Oui, encore une fois, l'intérêt d'avoir une caméra modulable, parce qu'on clipse après les modules dessus, c'est pas mal. Elle est énorme. Après, comment elle est faite Alors, elle est faite dans un côté plutôt pratique. Ils sont dit, voilà, on va mettre euh, les supports dessous voilà et après, ça te suffira de, de visser par exemple sur un support comme ça. Voilà, tu pourras le mettre directement sur un support sport. C'est plutôt pratique, elle est plutôt bien pensée. Et encore une fois, voilà, là, l'autonomie elle est démentielle. Alors, bon, elle n'est pas donnée encore une fois. 62,38 euros, celle-là, je l'ai acheté parce que c'est vraiment le truc que je voulais et tout. Bon, bah, après, euh, voilà, si vous voulez être vraiment tranquille, tranquille pour l'autonomie, vous voulez pas acheter une deuxième batterie préférant en avoir une et une qui tient plus la meilleure. et là tu es en train de te dire ah mec, comme elle est plus grosse, elle rentre plus dans le boîtier. bah non, je vais en racheter un autre. <rire> voilà, c'est parti. Alors, celui-là, euh, nous on a trouvé, il est quand même plutôt pas mal. Il est fait pour la, la batterie boost et tout. Alors, je sais pas s'ils en ont un euh, livré avec, il me semble pas, mais hein. moi je l'ai trouvé sur internet. Euh, je vous mettrai le lien directement en description. Celui-là est plutôt pas mal, non seulement parce qu'il est beaucoup plus balèze que vous avez vu celui d'origine. Voilà, donc il est vraiment fait pour la, la batterie stand et il a vraiment lui aussi les supports, voilà, pour pouvoir mettre les accessoires et tout. C'est un produit générique, mais encore une fois, euh, ça fait ça fait plutôt bien la blague, <rire> n'est-ce pas Bon, allez, un autre truc plutôt bien, c'est les protections lentilles. Voilà, J'ai trouvé ça directement aussi sur internet, voilà. C'est des clips que tu vas pouvoir mettre directement dessus. C'est plutôt intéressant puisque encore une fois, alors l'intérêt de oui, mais enfin une fois qu'elle est rayée qu'elle elle est rayée, elle est rayée. C'était déjà le cas avec ma, ma X2. Alors vous pouvez dire, oui, vous pouvez racheter un module, mais vous allez voir que les modules ne sont pas économiques non plus. Vaut mieux acheter un protège lentille, voilà, que tu pourras mettre directement sur, le, sur la coque. En fait, c'est prévu pour, hein, tu vois, pour le clipser directement en dessous, comme ça. Et tu as un protège lentille avant et arrière pour la lentille 360. Ben, ça vaut 25 balles. Oui, mais alors bon, après moi j'ai celle de la lentille 360, c'est la même pour la R, donc j'en avais déjà une. Ils m'ont envoyé deux caméras pour la RS, donc j'en ai encore, ça m'en fait trois. Bon voilà, je peux me dire oui, j'ai un peu de sécurité, mais le but c'est aussi de sauver un peu la planète, hériter d'acheter et de se dire si on peut juste protéger les lentilles, ça peut être pas. Mal. Donc vraiment, si vous filmez en 360, prenez les protections puisque euh, c'est pas réparable hein, malheureusement. J'ai le cas avec la X2 où la lentille, il y a une lentille qui est cramée et il n'y a rien à faire. Voilà, à part racheter une nouvelle caméra. Ce qui est pas trop logique alors qu'il m'avait envoyé les protections, je les aurais collées, on va dire que ça aurait quand même pas mal résolu l'affaire. Bon, tu auras compris le principe, le module comme ça, une à côté l'une et hop une à côté de l'autre et tu mets le, le truc dessous. Ils se sont dit pourquoi on ferait pas une batterie verticale. En fait, c'est aussi la maison une nouvelle Insta One rs un pouce édition. En fait, ils se sont dit on va prendre une batterie comme ça. Donc tu prends ton module que tu as déjà qui a un que le module LCD. Donc là on voit bien oui, la connectique USB USB type C. Donc là tu clips ta ton LCD dessus, et après tu prends ta lentille, hein, celle que tu veux. Alors, toi, tu prends la 4K Boost Lens, soit l'ancienne, soit la 360, et tu la clips dessous. Alors, soit tu veux te filmer toi, et dans ce cas, bah, tu, mets, euh, tu mets la lentille vers toi, ok soit tu veux filmer derrière, et tu mets la lentille derrière. Voilà, et ça te permet toi de voir sur l'écran ce qui se passe. Et oui, <rire> et oui, je en train de te dire, ça prend tout son sens. Alors, oui et non, ça prend tout son sens, un, parce que ça fait une petite caméra verticale qui est géniale. Alors, après, attention. Dans les modes 4K ou même la lentille 1 pouce, ça filme en mode portrait. Puisqu'en fait, la, la, la lentille, elle est faite pour filmer comme ça. Donc le 1920 par 1080 si tu prends la Full HD, il est comme ça. Si tu mets comme ça, tu te retrouves avec du 1080 par 1920 Ce qui est un format parfait pour faire des TikTok, des vlogs ou pour mettre sur le, tous les formats un petit peu mobile. Donc là, c'est trop bien. Bon, par contre, là où ça résout le problème, c'est si tu mets la lentille 360, après, tu la mets devant ou derrière, on va dire que ça n'a pas trop de problème puisque tu as deux lentilles. Là, l'intérêt, c'est que la caméra filme en 360. Et quand j'ai fait les vidéos en, en vélo, j'ai pris celle-là plutôt que ma X2 qui était euh, j ai dit, qui était abîmée. J'ai pris celle-là. Là, tu filmes en 360 en fait autour de la caméra. Et après, bah, avec le chef de montage, tu peux vraiment faire des vidéos en Full HD euh, là où tu veux. Et ça, c'est vraiment le produit qui est vraiment juste génial. Et euh, trop pratique. Bon, évidemment, petit bonus, comme tu avais peur que la caméra euh, elle se désolidarise, puisque tu as vu qu'en fait c'est juste clipsé, ils vendent un petit cache en plastique qui n'est pas euh, incroyable, encore une fois, mais qui a déjà le mérite d'exister. Que tu mets comme ça dessus, voilà, tac, ils ont mis les boutons, as, après tu appuies là-dessus et ça met la caméra en route. Il voilà, n'y a aucun souci, ça fonctionne plutôt bien. Bon, ça permet d'avoir un petit cerclage comme ça et d'avoir une caméra. Il manque, il y a un petit bout là qui dépasse, tu vois. C'est quoi hein il y a un petit cache derrière, euh, ok. Oui, il y a une espèce de petit cache, j'ai dû la mettre la monter à la à l'envers. Euh, C'est quand même le, le truc qu'il faut juste pour Il y a un bout de truc là. Ah ouais, d'accord, il y a les crochets. Donc, il vaut mieux la mettre comme ça. Ils vous disent bien, surtout n'enlevez jamais la caméra pendant qu'elle est en route. Il hein. ne <rire> faut pas le faire, faut pas le faire. Moi, je le fais parce que je suis un cascadeur et je suis un professionnel. Mais vous ne le faites pas. Euh, voilà. Donc là, vous voyez, on se retrouve bien avec la caméra comme ça. Donc, vous voyez, par défaut... Hop là, là, on est bien en mode vertical. Ici, là, on est bien en mode horizontal. La caméra que le gyroscope vous voyez, elle gère un peu sa vie, mais ça permet d'avoir une caméra qui tient la main comme ça. Alors, si comme moi, vous étiez fan de la X2 et du format, vous dites oui, mais alors là, le format comme ça, moi ça me plaît pas trop parce que au bout d'une perche, ça fait un peu lourd. Là, on peut se retrouver avec, je veux dire, pour une batterie supplémentaire, à savoir que la batterie elle est plus conséquente que l'autre, avec une caméra euh, en format stick. Trop bien. Bon, tu l'auras compris, cette caméra est modulaire. Et ça, c'est le truc qui est juste génial. Donc, soit tu mets ta caméra, soit tu as l'ancienne et tu as une lentille 4K qui est déjà très très bien, encore une fois. Soit tu prends la nouvelle qui a l'intérêt d'avoir une 4K bousselaine qui peut monter jusqu'en 6K et qui intègre la stabilisation parce que le processeur est meilleur. Donc, elle fait la stabilisation automatiquement sur la carte mémoire, pas besoin de passer par un logiciel. Soit tu prends la lentille 360 aussi ici, mais ou alors tu te dis, waouh, est-ce qu'on pourrait pas faire encore mieux et avoir une lentille de psychopathe Et c'est un peu le cas. C'est l'Insta 61 RS Objectif, c'est la euh, 1 pouce édition. voilà Donc en fait, ils ont fait un partenariat avec l'ECA. Et on voit bien, c'est marqué ici. On a une lentille qui se dévisse c'est-à-dire tu vas pouvoir changer le filtre. J'ai vu qu'ils ont des filtres ND hein, pour ça. Je j'ai pas encore eu. Hein. Si Insta regarde ses vidéos qui qu'ils veulent m'en envoyer, avec plaisir. <rire> J'accepte tous les cadeaux avec plaisir. Euh, voilà Donc là, on se retrouve avec une, une lentille de 1 pouce. voilà Donc beaucoup plus que notre 4K euh, Boost Lens, vous voyez qui est ici. Voilà, on a un meilleur capteur, meilleure stabilisation. Pareil, je vous ai fait une petite vidéo pour comparer un peu les deux. Je ferai, à mon avis, une, beaucoup, une vidéo beaucoup plus longue pour WTS, où on comparera les deux caméras en 4K à FPS. TPS, c'est rien d'aller en, en 6K ou en 5,7K, on fera une 4K sans fps avec la lentille classique et avec la lentille Leica dans plusieurs configurations, le jour, la nuit, luminosité, voilà. J'essaierai de prendre la caméra pendant quelques jours et on essaiera de faire tous les plans un peu, un peu différents. Et là, on verra bien la qualité au-delà de la vidéo que tu es en train de voir maintenant. Et encore une fois, une des nouvelles promesses faites par 60, c'est cette lentille 1 pouce de Leica. Alors, pour que vous puissiez vraiment juger, je vais vous mettre vraiment les deux caméras l'une en dessous de l'autre. Là, on a vraiment la Leica un peu sale d'ailleurs, voilà, et en bas on aura la 4K boost, les deux on enregistre en 4K sans FPS et tout, permettra de juger, en théorie la lentille Leica a un capteur d'un pouce donc plus de lumière et tout et là où ça va jouer, ça va être en fabulosité. mais, je vous cache pas que pour WTS, il y aura bientôt une vidéo où on va vraiment comparer les deux dans diverses situations et tout à chaque fois pour que vous puissiez vraiment juger de la qualité et justifier un peu le prix de tout ça voilà tu me diras, là en plus j'ai micro cravate, tout est bien Bon, je suis en train de te dire, tu es en train de dire, oh, le petit formatique me plaît beaucoup. Ça permet, je veux dire, pour juste 60 balles le coût de, de la batterie et du cerclage d'avoir une autre, enfin, c'est la même caméra, mais c'est une autre caméra. c'est à dire que c'est vraiment formatique. En train de te dire, oui, mais je veux mettre quoi au bout Alors, en fait, ils ont plusieurs perches. Alors, on a soit la petite comme ça, euh, qui est la perche classique, ce qui fait déjà un, un beau, un beau bébé. Hein, tu vois, euh, hop là, je vais mettre comme ça, voilà ici, ça fait déjà une belle une belle perche, voilà, donc tu mets ta perche comme ça et tout, tu peux la visser directement, hop, là on va mettre là, on peut la visser dessous, après moi, vous voyez, j'ai un petit support, que ça, ça, je sais pas s'ils les vend mais bon, ça va pas être, ça va pas être dingo voilà. on met la caméra comme ça, elle est sur son trépied après on peut la monter, la descendre et tout, c'est juste génial et encore une fois, l'intérêt des caméras 360 comme elle filme de lentilles l'avant à l'arrière le logiciel fait que il déborde un petit peu et il enlève la perche si vous avez vu ma vidéo à moto les rendus sont juste à dire on en s'enlève tu mets ta, tu mets ta, ta forme et tout et on verra pas vu sur le logiciel qu'on peut enlever l'effet euh, l'effet fiche et c'est tout. On a vraiment un produit qui est, euh, qui est vraiment d'enfer. Donc, ça, c'est leur première perche qui est plutôt pas mal, mais qui est plutôt classique. Ah oui, donc ça, c'est la deuxième, d'accord. Ils en avaient une autre qui était. Voilà, ils en avaient une autre qui est plus longue, d'accord. Non, c'est plutôt celle-là. Alors, en fait, je me suis trompé. C'est la première, celle-là. Voilà, celle-là, c'est la noire, c'est la petite, ok. Donc, 70 cm voilà, Compact. compact J'ai pas pris la bonne, 70 cm. Et après, on a celle-là ici, voilà, qui fait 1m20 on compense comme on peut. Ah ouais, ouais putain. Bah ouais. Ah ouais, bah, ouais, bah oui, un mètre 20 70 cm pas mal. Et j'ai une 3 m qui est dans la boîte là en bas parce que je devais la recevoir. Peut-être je vais vous la déballer, je vous la ferai à la fin. Je viens de recevoir la nouvelle caméra Insta 360, elle est là. Je reçu là à l'instant. Elle sort septembre donc je peux pas vous en parler, il y a un embargo dessus, mais je crois qu'il devait m'envoyer la perche, ça je pourrais vous la déballer. Bon, ensuite, il y a la perche licorne. Alors, la perche licorne, c'est quoi C'est une toute petite perche comme ça, vous voyez, que vous allez pouvoir mettre sur un support. Et après, vous allez pouvoir mettre votre caméra au bout. Donc, on reprend le même principe. Hein. On met notre caméra au bout et tout ici, voilà, tac, tac. Après, là, tu as un support et tout. Et elle est en... Fibre de carbone, donc elle est très résistante Et elle est surtout très légère Puisque bah, c'est ce qu'on voit quand j'ai mis par exemple la caméra sur le casque Comme ça, euh, lors de ma review C'est que bah elle est vachement lourde et qu'il y a un peu de ballon Et tout, donc si en plus on rajoute le poids de la caméra Alors cette, caméra, cette perche, elle est intéressante Parce qu'elle est beaucoup plus fine Elle est fixe, elle est en fibre de carbone Et... Euh et ça claque, <rire> on va pas se mentir, c'est la ville de carbone donc j'aime beaucoup. Euh, J'ai vu qu'ils l'avaient réutilisé. Maintenant, ils ont un mode spécialement pour les vélos. Vous voyez, ils le mettent sur le guidon à avant, donc il y a un support qui clip sur l'avant. Et après, ils mettent la perche devant et la caméra tout centre, du coup, filme un petit peu euh, celui qui fait du vélo et tout. Le produit est assez intéressant, il marche plutôt bien et tout. Après, est-ce que c'est vraiment indispensable? Je sais pas, est-ce que c'est c'est pas donné? C'est pas donné euh, 42 balles quand même euh, extension. Euh, voilà donc, hein, ah, tu as le truc, tu as l'extension et tout. Bon, après, c'est un budget, mais c'est vrai que si vous en avez l'utilité, bah, vous... voilà, tu as l'utilité, tu vas t'achètes, c'est tout. Bon, on avait également reçu le boulette, euh, le boulette tag, j'allais dire boulette train, mais <rire> carrément trop les films, trop la télé. Voilà donc, là en fait, c'est une perche, encore une fois, voilà donc avec un trépied. Trop bien et le haut en fait tourne tu dévises comme ça et après vous voyez le haut tourne ce qui permet par exemple quand vous avez euh, une caméra comme ça elle tombe bien tu mets le tu mets la perche tu mets la petite comme ça après tu mets ta caméra et tu la fais tourner euh, Tournez-les. Il y avait une chanson là. Tournez-les. J'ai complètement oublié. Vous mettrez ça en commentaire. Voilà. Ça permet en mode 360 par exemple de faire tourner la caméra au-dessus de soi. Encore une fois, après tu les tires, fais ce que tu veux, tu fais ta vie. Hein. Voilà. De la faire tourner au-dessus de soi. Et après, comme avec la caméra 360, sens tu peux mettre le mode tracking, tu fais tourner la caméra. Et après en 360, tu dis je veux filmer absolument la personne au centre. Et tu as une caméra qui tourne autour de toi. Tourner les chaussettes, tourner les cheveux. C'est que tourner quoi Vas-y, mets-moi ça en commentaire, oublié. Bon, est-ce que c'est indispensable Je sais pas. Euh, là, il y a un kit à 55 euros et après, il y a le trépied, tout ça, tout ça. Voilà. Bon, après, moi, il me l'avait envoyé euh, pour faire la démo. Euh, je suis bien content de l'avoir. Et maintenant, j'en vais dans sa boîte. Bon, enfin, il y a celle-là. Alors, ça, je sais pas s'il me l'avait envoyé ou si je l'ai acheté, j'en sais rien. Mais celle-là, elle est vraiment bien parce que vous voyez, il y a un petit trépied au truc. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre votre support et ça fait mode perche. Donc, ça veut dire que tu peux avoir un petit modèle comme ça que tu peux poser sur la table. On va mettre comme ça, tu vois. Tu mets bien en haut. Hop. Tu peux le poser sur la table comme ça. Tu as ta perche. Hop, hop. Tu peux le reprendre comme ça. Tu peux prendre un petit peu. Hop, tu le plie. comme ça. Il est vraiment bien. Ça existe. Alors, ça existe chez plein, plein de marques. Mais ça coûte relativement cher. Hein. Euh, je crois que j'en ai déjà un chez Manfrotto. Qui est un peu moins pratique parce qu'il est un peu plus gros. Alors, c'est vrai que ça tient un peu mieux. Mais encore une fois, comme celui-là, il est petit pour la caméra. Ensuite, il y a le support ici. Vous voyez, il y a une espèce de. On peut verrouiller. Attends, je vais le faire voir là. Belle caméra. Euh, caméra Insta360 euh, Link hein, je filme, hein. parce qu'avec l'autre ça va pas hein. on, a, on a un truc pour fil faire les livres et tout ça allait pas, <rire> ça allait pas du tout euh, ça ne m'arrangeait pas voilà. donc du coup euh, voilà, Insta360 Link pareil vous trouvez ça sur GLG Review là on se retrouve avec un produit qui est, qui est plutôt bien fait vous voyez qu'on peut verrouiller ici Hop, on, voilà, on verrouille, tac. là il est verrouillé Hop, et la caméra, c'est pas mal. Il est pas mal celui-là aussi. Euh, je les retrouvé dans mon bordel en faisant la vidéo. Je les retrouvé. J'étais content. J'ai dit Ah putain, mais euh, c'est trop bien. Ça, <rire> ça j'aurais bien acheté. Voilà, mais j'avais déjà donc euh, je pas. Et presque dernier produit. C'est un des derniers produits qui est sorti. Hein. En fait, c'est une perche selfie. Ok, donc là, rien de rien exceptionnel. Encore une fois, voilà. une perche selfie. Nanana. Après, tu as le support en haut. Euh, ça, c'est super bien fait. Pour pouvoir mettre, mais ils se sont dit On va aller plus loin. Ils ont mis une batterie. Il y a une batterie intégrée dans le. Alors normalement, je crois que sur les nouvelles, en fait, ça marchait que pour la X2, je crois, que pour les nouvelles, avec la mise à jour du logiciel, on peut prendre une photo, mettre en route et changer de mode, voilà comme ça. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que ta caméra elle est en haut, par exemple celle-là, là, ça va être la seule qui n'a pas marché, tu vois. Voilà, tu as la ici. On va mettre du bon côté. Je crois il y a deux, euh, il y a des deux côtés, donc en fait, je dis n'importe quoi. Ah bah non, celle-là on peut pas la recharger, voilà, pas celle-là. Oui, celle-là, la prise est dessous. Bon, on va prendre plutôt une autre. Je <rire> sûr, J'étais sûr, Bonaldi, sort de ce corps. Voilà. Bon, si tu prends n'importe quelle caméra avec son support et tout, Voilà, tu la mets dessus et tu recharges là directement. Donc, ça permet d'avoir vraiment une extension, une perche selfie, une extension avec une batterie intégrée et tout, ce qui augmente vachement l'autonomie du délire. Le seul point négatif, monsieur Instagram... Ah, J'allais dire c'est bourricot. Non, je vais peut-être avoir regardé la vidéo. Euh, c'est collé, ça ça, là, au bout, c'est collé. Donc, quand tu le mets sur un support, de, par exemple, moi, de moto ou de vélo, avec le ballon, il s'est décollé. Voilà, et... Euh, bah maintenant, walou, hein. parce que c'est être collé en usine, trouver de la colle chinoise euh, fait avec des bébés phoques là. Moi, j'en ai pas. Hein. Donc, euh, c'est pas. Euh, voilà. Donc, maintenant, ça s'est décollé. Ça tient euh, avec la puissance de Bouddha. Donc, euh, ça tient de temps en temps. Mais euh, voilà. Maintenant, euh, pas aussi bien. Voilà. Donc, il faudrait que je trouve une autre solution. Et en moins un truc qui clipse là pour pouvoir le fixer. Enfin, bon, du coup, ça cache un peu le, le plaisir. Bon, et dans cette boîte, il y a la nouvelle caméra qui sort euh, au mois de septembre. Donc, je peux pas vous en parler, bien évidemment. Mais on peut regarder un peu s'il y a des trucs génériques qui vont pour tout. Alors ça, c'est uniquement pour la nouvelle caméra. Ok Ça, c'est un papier uniquement pour la nouvelle caméra. Ok, non plus. Ça, c'est protection pour la nouvelle caméra aussi. Oh, pas mal, sympa. Ça aussi. Ah ouais Plein de trucs. Plein de trucs. Bon, ça, ça je peux vous faire voir ça. Ouais, marqué. Il a pas marqué. Nouvelle perche euh, 6 mètres. Ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est une nouvelle perche... Euh... Ok, donc c'est la même que j'ai, c'est ma trois. <rire> <'est> ma troisième. <rire> je commence une collection. Voilà, ça c'est bon, ça c'est le truc, ça c'est la nouvelle caméra que je peux pas vous montrer. waouh moi wow, putain Ah ouais Ah ouais Je la découvre en même temps que vous, c'est le cas de le dire. Ah ouais Ah pas mal ah, pas mal, voilà. Septembre, sur dirais euh, Review. Ils m'ont envoyé un kit moto parce qu'ils veulent que je fasse une vidéo en moto. Et je vais essayer de trouver un mec qui fait du jet ski des machins comme ça. Bon, donc, allez, euh, pas mal. allez, pas mal. Je suis... Euh, wouh. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle perche de... 1,5 km. Je ciseaux. Et je sais pas vous, mais moi, dès que je vais marquer ouverture facile, je sais que je vais galérer. Pah! Truc en théorie, elle fait 3 mètres comme euh, ma personnalité. Alors, attends, là je mets là, là, là, là, là, oh, la et encore, waouh! Là, je peux jouer, mais là, là c'est le plafond, hein. waouh! Ah, ouais, en fibre de, de carbone et tout. Hein. Non, regarde, hein, regarde, là, j'ai je plie le premier, voilà, là, je plie le deuxième étage. Je <rire> fais troisième étage, là, là je pille encore un, <rire> encore un, regarde, c'est ouf, c'est ouf, ça vaut combien, ça doit pas être donné. Accessoires. Bon écoute, je trouve pas le prix là, puis j'ai trop de bordel, j'arrive pas, pas à tuer mon clavier et tout. Bon, je te mettrai le prix dans la description, elle pas être donner. Hein. Bon après, euh, elle est classe, hein, dis donc euh, pas mal. Voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Dis-moi quel est ton accessoire préféré. Bon, je pense que le micro, euh, pour moi, c'est indispensable. Après, le reste, euh, vertical, tout ça, tout ça. J'espère que tu auras vu un peu le bilan, tout ça. Si mais cette vidéo, tu mets un pouce en l'air, tu t'abonnes, tout ça, tout ça. Tu mets plein de commentaires. Et si Insta veut m'envoyer d'autres accessoires... Euh... Je suis open, je fais des petites vidéos sympathiques. Voilà. Allez, merci, passer me voir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, je vous kiffe pendant un rendez-vous quelques jours. J'ai des vidéos, je m'y remets tout doucement. Allez bye bye.